Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Gram. Gram c'est un site qui permet aux utilisateurs de, de toucher le jackpot. C'est comme ça je pourrais dire. Donc c'est le site dans lequel tu vas pouvoir t'inscrire. Tu vas regarder la vidéo, effectuer d'autres petites tâches et une fois que tu atteins les 500 grammes, tu peux retirer ton argent. 500 grammes, ça donne combien? C'est 500 par le prix actuel du gramme qui euh, généralement peut-être 2,0 2,2 ou plus, donc c'est 1000 dollars. Bon, oui, je sais, pour certains, vous allez peut-être dire non, ce n'est pas rien. Alors, pour cela, je vais te montrer quelques captures de gramme. Tu vois, en premier, tu vois, en deuxième, et si tu regardes bien, c'est plus de 1700. 2500 donc c'est le un site qui paie réellement je pourrais aussi vous montrer des vidéos mais je ne peux pas le faire parce que ce, ce sont des vidéos YouTube et euh, bon si je vous les montre j'aurai de petits problèmes avec YouTube alors aujourd'hui je, je vais vous présenter l'interface de programme, comment l'utiliser, comment se familiariser avec pour commencer, si c'est pour la première fois que vous rejoignez, si vous n'avez pas encore de compte tu vas cliquer sur Sign up. Si on traduit en français, donc tu vois, tu cliques sur s'inscrire. moi, je vais cliquer sur sign up alors je suis obligé de laisser l'application en anglais c'est juste pour ceux qui n'ont pas de, de traducteur pour les idées puis tu as deux options qui se présentent soit tu t'inscris avec ton compte facebook ou tu t'inscris avec adresse électronique comment peut-on s'inscrire avec euh, facebook et eh bien quand tu t'inscris avec facebook tu as déjà un nom un prénom un, une photo de profil une adresse électronique ou encore d'autres informations facebook va les donner donc pour cela tu n'auras même pas besoin d'avoir un mot de passe lorsque tu, te, tu vas te connecter avec facebook tu veux aussi continuer avec google google peut t'offrir la même chose moi je vous conseille de choisir ce que bon vous semble puis vous allez cliquer sur continue facebook ou se connecter, continue with google moi je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà un compte et on ne peut pas avoir plus d'un compte ça veut dire on ne peut pas avoir deux comptes sur Gramfree. pour cela je vais devoir retourner ce sera aussi la même chose pour ceux qui ont déjà un compte, puis vous cliquez sur « Sign in". OK. Je dois me connecter, je le fais avec Google, vous voyez, je clique. Et maintenant, parmi mes adresses électroniques, je choisis celui sur lequel je m'étais inscrit. Je clique sur celui-ci, et maintenant, j'attends, ils sont en train de vérifier mon navigateur avant d'accéder à Gumfree donc ça peut prendre jusqu'à 5 secondes mais j'ai remarqué qu'il y a un petit problème à chaque fois que google translate traduit le site ça ne va pas marcher donc tu dois cliquer sur english maintenant on est dedans ici tout en haut et à gauche tu as le menu vous voyez et au milieu entre le menu et s, le petit s ici tu as une sorte de progression question c'est pourquoi c'est pour calculer ton niveau le site dans le but d'éviter les robots il essaie de mettre ce système donc je ne le comprends pas tout ce que je peux vous dire c'est que cela s'augmente à chaque fois que vous effectuez des tâches sur le site chaque jour tu regardes des vidéos tu participes aux rôles, tu signes des contrats et tu vas voir cela s'augmente tu peux aussi le calculer quand tu viens dans menu et User level ou encore utilisateur, niveau d'utilisateur. Alors pour ceux qui viennent de s'inscrire, vous allez tomber dans le menu puis smart contract. Ok, qu'est-ce que ça veut dire le smart contract ou encore le contrat intelligent? Par le contrat intelligent, chaque jour, on va te donner 0.5 grammes pour la signature. C'est une garantie que tu donnes au site, que tu vas te connecter toutes les 24 heures après avoir euh, signé ton dernier contrat. Par exemple, là, j'ai une confirmation. Alors, la, pro la prochaine confirmation sera dans 13 heures. Une fois que les 13 heures sont collées, je dois signer mon contrat à nouveau. Je ton compte, cela peut arriver qu'il y a plusieurs contrats. Il y a des contrats avec la norme qu'on peut appeler des contrats standards et des contrats risqués. Contrairement aux contrats standards, pour les contrats risqués, tu auras 1 gramme pour la signature, mais si tu laisses un jour sans avoir signé ton contrat, tu vas perdre 2 grammes pour forfait. Vous comprenez, si tu penses que tu vas pouvoir être disponible tous les jours pour euh, récupérer, pour signer ton contrat, donc il est préférable de prendre le contrat risqué. Mais euh, rien ne vous oblige. Moi je moi personnellement des fois j'utilise le contrat risqué parce que ça permet d'augmenter et je pense que chaque jour je, veux, je je pourrais je pourrais être là à temps pour faire la signature. Donc, là ce sont des contrats et chaque jour tu dois euh, les signer. Ici, ne cliquez pas, surtout pas, ah, bon vous pouvez cliquer si vous voulez que le site soit beaucoup plus riche euh, dans votre dos. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que le site va nous permettre de gagner de l'argent. Nous allons repartir. Ici c'est l'initiale de. De ton nom et de, et de ton prénom encore ce petit rectangle blanc, c'est pour des sponsors les roses que vous le voyez ce sont des rouleaux les rouleaux chaque une heure de temps tu vas pouvoir jouer on va vous montrer comment jouer ok moi j'ai invité 35 personnes j'ai signé 12 fois les contrats intelligents alors j'ai deux contrats intelligents que j'ai signé j'ai regardé la vidéo pour l'instant je vais vous montrer comment récupérer votre lien d'affiliation c'est à dire pour inviter d'autres personnes vous allez cliquer sur aller aux références puis puis ici vous allez cliquer sur copier. comme vous pouvez le voir ici je suis sur un mémo de sur une sorte d'application pour coller votre lien j'ai remarqué que certaines personnes avaient des difficultés vous allez presser votre doigt pendant quelques secondes sur l'écran et tu vas voir que paste encore si votre téléphone est en en est français vous allez voir coller vous cliquez sur paste ou coller et tu vois maintenant ici tu as ton lien quelque part tu peux le partager avec qui que vous voulez mais je vous conseille avant de partager votre lien de rédiger un joli petit message pour toucher plus de personnes maintenant je vous montre comment coller votre lien nous allons retourner sur le site pendant qu'on est là je vais vous montrer par exemple ici j'ai 35 personnes invitées parmi les 35 personnes j'ai 34 personnes en attente. Pourquoi 34 personnes en attente? Il est important que vous sachiez pour pouvoir récupérer ton argent, tu dois passer au niveau supérieur. Ça veut dire, pour passer au niveau supérieur, votre progression doit être pleine. Dans la dashboard, vous, avez, vous allez voir time to roll ce sera un élément très important et maintenant tu comme tu vois j'ai 188 pour 6 grammes c'est le montant que j'ai j'avais déjà plus mais je voulais jouer et j'ai perdu maintenant tu vois le prix du gramme donc euh, maintenant si si vous avez 500 grammes donc vous n'aurez pas 1000 dollars mais moins je vous demanderai quand vous allez retirer ton argent d'attendre que c'est au moins à 2 2.8 euh, bon, 2.8, ce sera toujours l'extrême. Tu vas toucher le jackpot. Ici, tu vas voir l'argent retiré. Je n'ai pas encore retiré d'argent. Et ici, la chronologie des activités. Ce sont les activités récentes. Donc, c ce sont les points. C'est ce qui me permet euh, de faire augmenter ma progression. Donc, quand vous regardez la vidéos, vous avez des points. Quand vous jouez au rouleau, vous avez des points. Quand vous avez signé des contrats intelligents, vous avez des points. Et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ok. Comment gagner plus avec le free C'est la question que beaucoup de gens me posent. Comment gagner les 500 grammes Pour gagner, je vous demande de jouer régulièrement au rouleau. Je vous demande de signer vos contrats et de regarder vos vidéos. Mais, là, mais ce qui est plus important, c'est le rouleau. Pour jouer au rouleau, vous avez deux possibilités, vous venez au dashboard, euh, dans votre section d'accueil, vous cliquez sur aller au rouleau, ou encore vous allez au menu, puis, puis vous cliquez sur euh, gratuit ou encore free, c'est le troisième bouton euh, dans le menu, vous cliquez sur gratuit, puis euh, donc vous voyez que ce sont les gens qui, qui, qui ont déjà gagné, ok maintenant pour jouer au rouleau, donc, vous voyez, j'ai déjà gagné 114 grammes avec le rouleau seulement en 40 fois. Quand tu vois que Time to Roll, ça veut dire que tu peux jouer au rouleau. Quand vous jouez, lorsque le rouleau est gagnant-gagnant, ça veut dire que euh, vous allez toujours avoir une quantité positive de grammes, mais croyez-moi, euh, ce sera généralement 0.1. 0.1 grammes, c'est parce que lorsque vous allez jouer au rouleau, vous allez avoir un nombre de chances. Votre nombre de chances sera compris entre 1 et 1000. Si, par exemple, si vous laissez Win-Win Rolls activer ou encore Roll le gagnant-gagnant, de 1 à 980, vous allez gagner 0.1 g. De 981 à 993, vous allez gagner 1 g. De 994 à 997, si votre nombre est compris entre 994 et 997, vous allez gagner 10 g. Et de à 9 998 à 999 vous allez avoir 1100 grammes et le nombre le billet 1000 c'est pour 1000 grammes Cependant, la plupart du temps comme je vous l'ai dit vous allez avoir vous allez tomber sur 0.1 grammes pour augmenter votre chance de gagner et augmenter votre chance de perdre aussi des grammes vous devez décocher cette case, il y a un problème de traduction mais je vais vous expliquer de 1 à 500 vous allez perdre 100 grammes de 501 à 700 vous allez perdre 10 grammes de 700 à 850 vous allez avoir 10 grammes de 851 à 950 vous allez gagner 100 grammes vous avez un billet compris de entre 951 et 1000, vous allez gagner automatiquement 1000 grammes donc, vous allez voir, je vais jouer au rouleau. Moi, je vais laisser la case touchée. Bon, c'est juste que j'utilise un autre téléphone et une autre adresse électronique pour jouer risqué. Je vais cliquer sur rouleau. Donc, vous allez voir le nombre. C'est le nombre. Mon nombre de chances, c'était 374. Donc, je gagne 0.1 grammes. C'est ce que je vous ai dit. Mais la plupart du temps, vous allez gagner que 0.1 grammes. C'est la meilleure façon pour gagner beaucoup de grammes. Par exemple vous voyez cette personne Alexis Curtis il a gagné 1000 grammes et vous, avez, vous, avez, vous allez voir son nombre de chances laisse moi voir 993 regarde bien il y a cette personne je vais vous montrer attends ok nous attendons donc vous voyez cette personne qui vient Wosni, il vient de gagner 10 grammes et son numéro de chance est 788. Cette personne vient de gagner 10 grammes. Donc vous voyez, si vous jouez, par exemple, cette personne aussi vient de gagner euh, 100 grammes, 935. Donc souvenez-vous, lorsque je vous ai présenté euh, les numéros de chance, vous comprenez, pour gagner beaucoup, donc vous devez jouer au rôle. Autrement, autrement, vous pouvez aller dans vidéo, vous allez regarder la vidéo de 60 secondes. Donc la vidéo qui marque euh, « Regardez » ou encore « watch it ce sont, ce sont des vidéos que vous avez déjà regardées, moi j'ai déjà regardé toute la vidéo ici présent, c'est 37. Et si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, au lieu de watch it ou encore regarder, vous allez avoir new. Donc vous regardez la vidéo, vous pressiez, vous attendez 60 secondes, moi je ne peux pas vous montrer la vidéo parce que je vais avoir de petits problèmes avec YouTube. Donc pour cela je vais cliquer, vous allez attendre 60 secondes, puis vous cliquez n'importe où, de plus vous avez le soutien ou encore euh, support pour si vous avez des questions. Retrait c'est lorsque vous avez vos 600 grammes, vous allez faire le retrait. Je vais les laisser ça pour une autre vidéo parce que je pense sûrement que je vais devoir gagner mes 600 grammes. Niveau d'utilisateur c'est le niveau que vous avez. Référence c'est pour euh, avoir ton lit d'affiliation. Smart contrat et vidéo c'est pour avoir plus de points. Puis, foire aux questions pour avoir des informations supplémentaires. Les questions qui ont souvent été posées et les réponses qui ont déjà été données. Et se déconnecter, donc vous savez tous ce que ça veut dire. Je vais cliquer sur « Niveau d'utilisateur » pour vous montrer avant de, de terminer la vidéo. C'est juste pour vous montrer comment l'utiliser. Dans « Niveau d'utilisateur », nous avons le catégorie « Votre niveau ». Euh, les 50% ça veut dire que les contrats m'offrent plus de possibilités pour augmenter mon niveau. Il y a aussi les vidéos que j'ai regardées. Il y a aussi les fruits, j'ai joué au rôle. Et euh, chaque jour, lorsque vous connectez, vous pouvez aussi jouer à la loterie. Mais je ne joue pas personnellement. Mais ça dépend de vous. Comme vous pouvez le voir ici, je suis à 79%. C'est-à-dire que j'ai déjà atteint le premier niveau. Je suis à 79% pour le niveau supérieur. Aujourd'hui, j'ai gagné euh, 16 points. Et chaque fois que je passe au niveau supérieur je vais gagner 5 grammes donc chronologie des activités chaque jour lorsque vous jouez au lot vous allez gagner un point vous regardez une vidéo vous allez avoir un point vous, vous signez des contrats vous allez avoir un point ou cinq points ici vous allez voir tout ce qu'on vous donne par exemple activité nouvelle journée le rouleau. Un point. Invitation d'un ami. Lorsque vous, vous invitez un ami, vous, vous gagnez 5 points. Lorsqu'une de vos références passe au niveau supérieur, vous gagnez 10 points. C'est pour, pour cela que je vous ai dit qu'il est important de, de, de faire beaucoup d'efforts. L'effort sera pour moi. L'effort sera pour vous aussi. Jouer à la loterie, vous gagnez 2 points. Moi, je ne préfère pas. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.